Nous sommes dans une période où la vision du travail s'est énormément centrée sur l'emploi. L'emploi au sens de notre contrat social qui a été massivement développé après la Seconde Guerre mondiale, mais plus encore avant, au moment de l'avènement de, de, de l'industrie, qui est un contrat social basé sur l'échange entre la subordination contre de la protection. La base de notre contrat social, c'est cet échange. Je prête, d'une certaine manière, ma force de travail, je la mets à disposition d'un patron, d'une certaine manière, et en échange, ce dernier me donne un minimum, ou un maximum, j'espère, dans certains cas, de protection. la base du salariat, du contrat social lié au salariat, on est bien dans cette logique. Hein, et euh, euh, ce qui est constitutif du droit du travail est for fortement axé sur cette logique. Et donc, euh, l'emploi salarié, ça c'est les chiffres de l'Organisation internationale du travail, l'emploi le, est devenu progressivement la forme dominante de travail, au point que, en réalité, euh, on ne réfléchit que au travers de l'emploi. dire euh, quand dans un, un, une fête de fin d'année, vous êtes dans un repas de famille et que votre, euh, votre cousine vous demande euh, « euh, Au fait, c'est quoi ton travail ?»« Sandrino, c'est quoi ton travail ?» En réalité, elle ne vous demande pas vraiment ce que c'est euh, votre travail. Ce qu'elle vous demande, c'est, elle dit « C'est quoi votre travail ?» Mais sa vraie question, celle qui est sous-jacente à cette question, c'est c'est quoi votre emploi Et euh, quand vous êtes, comme c'est le cas quand même de beaucoup de gens, euh, vous n'êtes pas dans l'emploi, ben, c'est quelque chose qui est extrêmement discriminant. Euh, parce qu'il y a énormément de gens, évidemment, qui travaillent en dehors de l'emploi. Et euh, aussi dire, euh, même si je défends le contrat social de l'emploi, qu'il existait du travail avant l'emploi, et qu'il y a de fortes chances pour qu'il existe, aussi du travail, euh, le jour où il n'y aura plus d'emploi, comme certains le prédisent, je ne le crois pas euh, personnellement, mais certains prédisent une, une société post complètement post-salariale. Je pense que ce n'est pas si simple que ça, ça va, des équilibres qui vont, sont à revoir, mais ça pour vous dire que l'emploi le, est devenu la forme dominante de travail. Et les statistiques de l'OIT nous disent quoi Ils nous disent que euh, depuis la Seconde Guerre mondiale, euh, dans le monde, euh, c'est l'emploi salarié dit classique. Hein, l'emploi salarié dit classique, c'est le contrat de travail à durée indéterminée. Alors, Je ne sais pas comment ils font pour prendre tout en compte parce qu'il y a des réalités euh, de ce type de contrat qui sont très différentes d'un pays à l'autre. Mais en gros, ce que ça nous dit, c'est cet emploi salarié dit classique n'a cessé d'augmenter et récemment, hein, euh, récemment, début des années 2010, ça stagne. Ça stagne, et il y a une autre forme d'emploi qu'on appelait, il y a 20 ans, certains économistes du travail appelaient ça les emplois atypiques. C'était écrit, emploi, études des emplois atypiques, j'ai vu des études des emplois atypiques, qui regroupent ce que certains, aujourd'hui, appellent un peu aussi les nouvelles formes d'emploi, sauf que ça fait 20 ans, on dit que c'est des nouvelles formes d'emploi. Et là-dedans, on, re, on retrouve quoi On retrouve le travail indépendant. On retrouve le travail indépendant. Et, et d'autres formes d'emploi. Le travail intérimaire, qui s'est euh, massivement développé. Et puis euh, des tas d'autres petites formes d'emploi. Et ce travail indépendant, intérimaire, il a quoi en commun Il a en commun que très souvent, pas tout le temps, mais très souvent.. Euh, il est basé sur une discontinuité du travail. C'est-à-dire, il y a des moments où on doit travailler, il y a des moments où. Il y a discontinuité du travail. Alors, ça ne prend pas la même euh, force quand on parle de discontinuité dans le secteur industriel que quand on parle de discontinuité dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel ou du, du, du spectacle. Mais on le voit bien, euh, quels que soient les pays, se développent massivement en volume de plus en plus de travail discontinu. Comme si l'organisation le, le, de nos systèmes économiques nécessitait de travailler sur des temps plus courts. Hein, c'est ce que certains aussi appellent le travailleur au projet. Hein, on travaille sur un projet pendant un temps déterminé. Et donc, euh, on le voit bien, on nous parle évidemment d'emploi d'un côté. Et donc ça, c'est la forme dominante. Je fais souvent la comparaison avec l'économie aussi, en général, puisque le travail, l'emploi. Et quand on parle d'économie, pas ici parce que vous êtes un public très, très aguerri, mais dans plein d'endroits, quand on parle d'économie, c'est forcément le marché. C'est pareil pour moi. C'est-à-dire, encore une fois, je crois, je ne suis pas un grand historien, mais qu'il existait de l'économie avant le marché. Et il y a de fortes chances, ça c'est ce que je prédis, qu'il y ait une économie euh, après le marché. Parce que je pense qu'il y aura un après. Ou plus, plutôt exactement, ce que je pense, c'est que notre économie va devenir de plus en plus plurielle. Et aujourd'hui, il y a des modèles dominants l'emploi et l'économie de marché. Ça domine notre débat public. On a du mal à imaginer des solutions en dehors de ce cadre-là. En réalité, c'est pareil pour l'économie. Euh, on a vaguement évoqué, tout petit peu évoqué l'économie domestique. les renvoie au travail aussi domestique. L'économie domestique a toujours existé et elle existe encore. Hein, et il y a plein de formes d'économie, c'est-à-dire économie échange, de biens ou de services, on pourrait dire pour aller vite, dont le système de régulation n'est pas euh, le marché, voire n'est pas monétaire. Donc, et, donc il y a énormément de gens qui aujourd'hui travaillent dans une économie qui n'est pas l'économie de marché et en dehors de l'emploi. Euh, et euh, quand on regarde aussi le fonctionnement de nos sociétés, on s'aperçoit que heureusement qu'ils sont là. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont extrêmement utiles, parce que quelquefois on appelle de manière un peu galvaudée l'intérêt général, mais le bien vivre ensemble. Hein, le bien vivre ensemble. Euh, je donne souvent cet exemple parce que quand il y a eu les, les événements dans les quartiers, c'était 2003 ou 2004, je crois que c'était fin 2004, 2005, c'est 2005, il y avait une, un article dans le monde qui est très intéressant qui montrait qu'il y avait des quartiers en France, ça s'est un peu embrasé un peu partout, où il y avait eu moins d'émeutes, moins d'événements, moins... Et les quartiers en question, c'est ceux où il y avait eu massivement des moyens... Et un tissu associatif, une politique de la ville efficace, c'est-à-dire une présence sociale efficace, pas que de fonctionnaires et de responsables associatifs, y compris parce qu'il y avait un terreau efficace de gens qui jouaient un rôle important dans les échanges, dans le lien social. Et je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui contribuent à faire que euh, ce soit pas, on ne soit pas passé à un niveau de violence plus élevé malgré les difficultés, c'est justement parce qu'il y a un nombre très important de ce que j'appellerais des personnes d'intérêt général, des, des personnes d'utilité publique. C'est-à-dire, on aurait presque inventer un statut de personnalité d'utilité publique. Et donc, il y a d'un côté ce travail, l'emploi, et on le voit bien, des tas de personnes qui sont en dehors de ça. De l'autre côté, on nous a vendu, je le dis comme ça, une autre figure. On est, t'es ou dans l'emploi ou t'es indépendant et dans les années 80, les politiques publiques, politiques publiques, c'est d'abord euh, sous Raymond Barre, mais ça a été repris tout le temps après, hein, c'est comme les emplois aidés, euh, on pensait que ça allait durer six mois, ça fait quand même 40 ans maintenant que ça dure. voilà. Donc il y a eu euh, des politiques publiques pour euh, favoriser la création d'entreprises, en soi c'est bien, mais la création d'entreprises comme une solution de traitement du chômage de masse. C'est-à-dire, hein, c'est un peu comme on dit « il n'y a plus de travail, hein, euh, créez votre entreprise hein, ». C'est un peu comme « il n'y a plus de pain, mangez de la brioche quoi. ». C'est-à-dire, c'est un peu cette idée, et avec derrière ça, parce que c'est aussi, aussi construit dans les années 80 avec un imaginaire autour de l'entrepreneuriat qui est celui euh, « l'entrepreneur, c'est celui qui prend des risques ». L'entrepreneur, c'est le « self man », c'est le « winner », c'est celui qui doit réussir. Enfin, il y a toute une imagerie autour de cette notion d'entrepreneuriat individuel qui euh, a mis énormément de gens en difficulté, puisqu'on sait les statistiques, on sait qu'il y a un nombre important de gens qui créent, qui tentent de créer leur activité. Et en gros, au moment où les aides à la création d'entreprises s'amenuisent, les personnes n'ont pas le temps de trouver en réalité leur marché, leur activité, et l'activité s'arrête. Et le problème, c'est qu'on sait aussi que pour beaucoup de ces personnes, la situation sociale se dégrade. C'est-à-dire que leur situation sociale, si on a fait une photographie de leur situation avant la création d'entreprise, et une fois qu'ils ont échoué, la situation sociale s'est dégradée. Même si en termes d'expérience personnelle, il y a eu évidemment un apprentissage, un enrichissement, qu'on pourrait leur faire une validation d'acquis professionnel et leur donner un diplôme universitaire en création d'entreprise. En soi, il y a eu un apprentissage, la situation sociale s'est dégradée. Et donc, on se retrouve aujourd'hui vraiment, dans, autour du, de la question du travail, dans cette opposition. Travail salarié, euh, ceux qui veulent le caricaturer diraient trop protégé, hein, euh, et puis de l'autre côté... 1 400 mille auto-entrepreneurs en France en moins de 10 ans. C'est quand même pas rien, quoi. Enfin, c'est pas, on parle pas d'un petit phénomène. 1 400 mille personnes qui sont auto-entrepreneurs. Alors, voilà. C'est ça la, la situation un peu, euh, un peu basique, un peu binaire dans laquelle nous sommes. Et puis, nous, on accueille des artistes au départ, puis des gens qui plus largement veulent créer leur activité. Et on essaye d'analyser un peu qui ils sont, ce qu'ils font, ce qui est leur système de motivation. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en réalité, ils se retrouvent dans aucune de ces deux figures. C'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas de développer leur activité dans un cadre subordonné. Justement, pour certains, ils quittent le salariat. Ce n'est pas le cas de tous, mais certains disent qu'on préfère quitter le salariat. La, quand on cherche à comprendre la motivation, on pourrait, si on était dans cette vision un peu binaire, de dire il veut créer son entreprise pour gagner plus. On pourrait être dans cette vision binaire. Mais non, les gens disent, non, non, pas, je ne veux pas gagner plus. Ce que je veux, c'est avoir les moyens de mieux faire mon travail. C'est-à-dire que dans le système dans lequel nous sommes, dans les organisations, et aussi avec une certaine pression économique, eh bien, beaucoup de personnes ont le sentiment de ne pas pouvoir bien faire leur travail, c'est-à-dire qu'ils choisissent d'une certaine manière l'autonomie, non pas pour essayer d'en tirer un revenu plus important, ils choisissent l'autonomie parce que c'est nécessaire pour eux de tirer une satisfaction du travail bien fait. Et on le voit avec dernièrement, statistique importante qui a été lancée par le syndicat de la CFDT sur, euh, la, sur le, le, le sentiment qu'ont les travailleurs et les motivations autour du travail et c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, alors certains ont dit la quête de sens dans le travail, la quête de sens dans le travail elle est double, c'est à la fois est-ce que ce qu'on produit ça a un sens ça sert à quelque chose dans le sens, sens est-ce que ça sert à quelque chose mais très souvent aussi la qualité, ce que certains appellent la qualité intrinsèque du travail, c'est-à-dire est-ce que je tire une satisfaction personnelle des gestes et de ce que je produis, voilà, et donc nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans ce cadre-là. Et donc, quand on leur dit « oui, mais tu veux créer », ils ne se retrouvent pas dans la subordination, ils veulent pouvoir avoir plus d'autonomie, choisir d'autres personnes avec qui travailler, avoir une certaine souplesse dans leur organisation du travail, avoir une meilleure qualité de l'adéquation travail-vie privée aussi, qui est trop contrainte quelquefois par le cadre imposé par euh, certaines règles du, du, du travail, des horaires, euh, voilà. Donc ça, c'est aussi une réalité. Et qui nous disent en même temps, eh bien, je, en, en, je ne me sens pas entrepreneur de rien. Je veux juste vivre de ce que je sais faire. Et donc, c'est pour ça que nous disons, on n'est pas les seuls, hein, il y a aussi tout le mouvement des coopératives d'emploi, qui, euh, qui, et puis le, le mouvement des travailleurs autonomes, aussi en Espagne, d'autres mouvements qui existent aujourd'hui, qui disent, mais en réalité, il est important d'imaginer des solutions pour cette troisième voie. Alors, j'aime pas trop parce que ça renvoie à plein de plein de choses plus ou moins bonnes cette notion de troisième voie, et je l'aime pas non plus parce que ça laisserait imaginer qu'il faut absolument inventer un nouveau cadre, ce que je ne crois pas. C'est pas. Je pense qu'on a besoin de plus de reconnaissance de l'évolution du travail qui est un travail différent, on n'a pas forcément besoin d'imaginer un statut euh, spécifique pour cette euh, catégorie euh, de, de, de travailleurs. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette évolution-là. Et c'est euh, de plus en plus de personnes qui se retrouvent dans cette, euh, dans, dans cette optique. Alors, le vrai problème, euh, par rapport justement à ces statistiques de l'OIT qui démontrent qu'il y a de plus en plus d'emplois atypiques, d'emplois, de, de nouvelles formes d'emploi intérim, CDD, <coughs> travail indépendant. Il y a deux problèmes que ça pose. Euh, le premier problème, c'est que quand on analyse la situation de ces travailleurs, par exemple, des travailleurs indépendants, on s'aperçoit que euh, ce, qui, ce qui pêche, c'est le niveau de protection sociale. C'est le niveau de protection sociale qui est un vrai problème. C'est-à-dire que ce sont des travailleurs qui vont quelquefois, euh, se précariser ou s'appauvrir dans le temps, puisqu'ils n'ont plus les moyens de se reposer sur le socle de la protection sociale. Alors, ils ne sont pas pris en charge s'ils ont un accident du travail. enfin Jérôme que je vais expliquer ça. Hein. C'est-à-dire, euh, bah, si euh, vous êtes indépendant et que vous avez un accident du travail, bah, ça peut vous empêcher pendant deux mois de travailler, trois mois, quatre mois ça peut avoir des conséquences économiques extrêmement importantes. Euh, si vous avez une maladie grave, bien sûr, vous serez soigné, mais les conséquences économiques de l'absence d'activité travaillée sont également conséquentes. Je ne parle pas euh, de, de, du RSI, parce qu'on ne tire pas sur une ambulance, et euh, encore moins euh, de, du niveau de pension de certains travailleurs indépendants. Mais... Ce que je veux dire, c'est que y a le vrai problème qui se trouve là. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer dans une société occidentale avancée, une puissance économique importante, on puisse continuer à penser que euh, face au, à des besoins qui sont par nature universels, enfin, je veux dire euh, se couvrir contre la maladie, contre le vieillissement ou contre l'inactivité, est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, ne, ne doit pas être abordé de manière universelle. Or, vous connaissez le nombre de régimes et de statuts qui existent. Aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes droits selon que vous êtes euh, salarié dans le privé. Euh, je vais parler deux secondes des fonctionnaires, parce que j'ai un ami qui me disait, d'un syndicat de fonctionnaires, qu'il disait, est-ce que c'est -ce est normal, c'est en train d'évoluer, que les fonctionnaires ne cotisent pas euh, pour le chômage La Cidic. Dit, bah oui, c'est normal, on a, on a la garantie de l'emploi, pourquoi devrions-nous cotiser pour la CDI Parce qu'on a la garantie de l'emploi. Je lui dis, bah, dans peu de temps, on va pouvoir faire passer un test ADN aux enfants à la naissance et montrer que celui-là, il n'a aucune chance d'avoir un cancer ou une maladie grave, donc on va l'exonérer d'une partie des cotisations sociales. Voilà, c'est qu -ce qu quel modèle de société on veut et on est envié aujourd'hui dans le monde entier pour avoir inventé un modèle de protection sociale basé sur la redistribution solidaire et pas sur un système par capitalisation, un système dit assurantiel. Or, aujourd'hui, n'accède à un système de protection solidaire qu'une petite partie de la population active. Et on laisse partir une partie de plus en plus importante dans d'autres systèmes.